bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la série sur les euh, nail art vraiment faciles à réaliser les nail art dans les tons nude que j'aime beaucoup beaucoup donc comme vous pouvez le voir avec ne serait-ce que deux trois vernis vous arrivez déjà à faire énormément de choses différentes donc là j'ai vraiment fait toute une série sur les nudes si ça si vous aimez les nudes bah dites le moi en commentaire et puis pensez à, à donc à partager la vidéo si elle vous plaît et puis de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et euh, donc voilà, je ne parle pas, euh, pas davantage puisque j'ai tendance à beaucoup parler. Je vous laisse avec les explications tout de suite et on se retrouve après les explications. Nous allons commencer par appliquer deux couches de light nude ou de pastel pink. Bien sûr, on catalyse toujours. On va ensuite utiliser le golden pink ou le golden star pour pouvoir tracer des lignes. Ici, j'utilise le golden pink. J'utilise aussi un pinceau fin de nail art. Alors, je le préfère long. Pour pouvoir mieux tracer les traits vous le retrouverez sur le site également donc je passe une seconde couche pour intensifier les paillettes comme vous pouvez voir le vernis est très pailleté Donc, idéal pour le faire bien sûr on catalyse à chaque fois je place une petite goutte donc de shiny ou alors de gel de construction et je viens déposer mes strass varovski donc vous retrouvez tous les produits sur le site yournails-international.com Et voilà le résultat voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'aime beaucoup vous faire les vidéos de nail art comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos donc dites-moi si vous aimez tout ça et puis donc je vous ferai d'autres vidéos, dites-moi également les couleurs que vous voulez voir, si vous voulez voir d'autres thèmes, donc n'hésitez pas dites-moi tout ça dans les commentaires et je serai vraiment ravie de vous tourner donc, les vidéos que vous avez envie de voir. Encore une fois je fais des nail art assez simples sur la chaîne pour que ce soit vraiment facilement réalisable, que ce soit assez rapide pour les nail art plus compliqués, ça se passe dans la formation professionnelle si vous avez envie de me suivre dans une formation et eh bien il ya toutes les informations sous cette vidéo je vous fais encore une fois d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos bye